Recherche de fuite dans une plateforme logistique. Euh, première anomalie, on a de l'eau sur la bouche à clé, mais c'est pas la fuite. On avait une fuite à l'heure, fond. La fuite, exactement, se trouve juste en dessous, là, de ce raccord sur une longueur euh, à peu près euh, 70 mètres de là-bas jusqu'au compteur qui se trouve de l'autre côté. Cette idée, recherche de fuite.